Salut, euh, je m'appelle Till, je travaille euh, dans une maison des jeunes en banlieue parisienne comme boulot euh, alimentaire et, euh, à côté de ça euh, je m'occupe d'un label associatif, euh, je joue dans plusieurs groupes, je suis environ 150 euh, jours euh, par an en tournée euh, et tout ça euh, bénévolement euh, sur mon temps libre euh, que j'arrive à dégager euh, à côté de mon boulot alimentaire. Bonjour et merci de suivre le podcast des Autres qui offre une vitrine aux personnes exerçant une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Euh, je suis aujourd'hui en compagnie de Til, donc Til, comment est-ce que tu vas Salut, ça va très bien, ouais. merci. Ok, merci de, de me recevoir pour euh, cette interview, donc je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Ok. Euh, on va parler un peu de ton activité principale, donc ton job alimentaire comme tu l'appelles. Ouais. Tu peux nous en dire quelques mots. Ouais. Alors, euh, ouais, justement, le, le terme activité principale est toujours euh, un peu euh, un peu troublant euh, ouais. quand on me demande. Euh, on va dire que mon, mon, mon travail euh, qui me fournit un salaire. Euh, pour bouffer, euh, le terme exact, c'est permanent euh, à temps partiel. Euh, permanent à temps partiel À temps partiel okay. dans une maison des jeunes. Et euh, donc, euh, en gros, j'ai un logement de fonction, euh, donc j'habite sur place dans, mm -hmm. ce, dans cette maison des jeunes en banlieue parisienne, là, qui, euh, qui est associative, c'est géré par une association qui n'a aucune subvention de la mairie, c'est vraiment une petite structure euh, okay. indépendante. Je suis le seul salarié de, de cet asso. Ça fait longtemps ça fait 5 ça fait ans. D'accord. Je crois. Ouais. Ça fait environ 5 ans, on va dire. Mm -hmm. Et voilà. Après, c'est un, un boulot qui est à qui mi-temps. Ouais. Comme j'habite sur place, il n'y a pas vraiment d'horaire non plus. C'est-à-dire que les choses qu'il y a à faire, je les fais quand, quand je décide de le faire. Je suis assez, assez souple, en fait, sur le, sur le temps de travail. Il y a juste deux, deux journées par semaine de permanence où je suis là toute la journée pour répondre au téléphone, pour accueillir les gens qui arrivent. OK. Et, euh, et c'est fermé pendant les vacances scolaires donc j'ai également toutes les vacances scolaires. Euh... Euh, tu parlais d'une du, activité musicale. Est-ce que toi, ça t'arrive de donner des conseils en musique, si tu es sur place, ou on vient pas te solliciter là-dessus ça... Non, pas trop. Non, pas trop. <rire> okay. Non, je ne fais vraiment pas du tout d'animation. Euh, C'est vraiment que la, la logistique, on va dire, l'administration. Euh... Même pas d'organisation d'événements, euh, d'aide là-dessus que... Ouais, si, il y, y a quelques événements... Euh chaque année après euh, c'est vraiment très ponctuel quoi il y a euh, une kermesse à la fin de l'année, il ouais. y a euh, un marathon de jeux de société en, okay. en au printemps là donc c'est des trucs effectivement j'ai un peu installé moi comme euh, pour la kermesse c'est moi qui m'occupe d'installer la sono de passer les trucs parce que parce que voilà c'est c'est moi qui m'y connais mais sinon ça serait un bénévole de l'asso qui le okay. qui le gérerait quoi okay. Et euh, je m'en comment est-ce que ton activité musicale, elle est perçue du coup par, le, par les autres membres de l'assaut Eh ben, euh, assez bien, en fait, dès, eux, ils le savent dès le début, enfin, euh, c'était, euh, voilà, c'est transparent, mm -hmm. il hein, n'y a pas de, de toute façon, plus un peu une dégaine, où, euh, <rire> ça, se, ça, ça, se, ça peut se, se capter un peu. Après, euh, bon, c'est bien vu, ils, ils savent que, que je me barre tous les week-ends, ouais. que dès que je suis en vacances, je suis en tournée, que euh, voilà, ils connaissent bien ça. Ils savent que moi, j'organise des concerts, donc j'héberge souvent des groupes à la maison. Okay. Et, euh, souvent des, des groupes qui dorment ici et tout ça. Et, tout ça ils, ils trouvent ça très cool. Après, voilà, c'est un comité de bénévoles qui gère ça. Donc, est, on, est, on est dans un rapport de... En fait, eux, ils sont tous bénévoles. Il y a deux réunions, une ou deux réunions par mois. Ouais c'est c'est pas du tout le, le rapport hiérarchique que tu peux avoir dans un boulot avec un avec un patron ouais. avec un responsable un manager avec euh, des clients euh, on est vraiment pas du tout dans cette dynamique là donc ça c'est des trucs euh, pas comme moi je trouve assez agréable hein, mais <rire> je sais pas si tout le monde est, ouais. serait à l'aise dans cette situation mais euh, okay. mais ouais ça se passe vraiment bien avec euh, c'est même plutôt moi en général qui suis derrière eux à, alors dire, il faut pas oublier de faire ça, comme c'est des bénévoles, des fois ça met un peu de temps à mettre les choses en place. Et non. Est-ce que ça te change par rapport aux autres activités que tu as pu avoir Ouais, en fait avant j'ai été coursier en scooter pour un cabinet d'avocats dans Paris. Ok. Donc euh, effectivement rien à voir, voir. Euh, j'étais à temps partiel aussi, je prenais beaucoup de sans sol. C'était pas un souci, ils étaient aussi assez bienveillants avec le fait que je fasse de la musique et tout ça. Mais euh, c'est effectivement pas du tout le, le même rapport euh, au, au travail. enfin Déjà, j'étais dehors toute la journée euh, en scooter. Ouais, c'est <rire> un peu plus crevant, effectivement. Mm -hmm. euh, c'est plus physique, ouais. j'ai pris un peu de poids du coup, hein, depuis que, que, que je travaille ici. Mais euh, je me laisse même surprendre régulièrement à, à dire euh, « depuis que je travaille plus, euh, nanana » euh, alors qu'en fait je travaille, hein, c'est clairement. Mais En fait, j'ai vraiment, j'ai pas l'impression de d'aller au bureau, tu vois. C'est, oui. euh, j'ai plus l'impression de faire des, des tâches ménagères, tu vois. il faut sortir les poubelles, faut réparer la chasse d'eau, faut faut, faut, faut s'occuper de tous ces trucs-là, en fait, qui sont c'est juste c'est des choses à faire et je les fais un peu quand quand ça m'arrange ou quand oui, c'est vraiment urgent. Vrai. Hein, mais euh, voilà, c'est pas, j'ai pas l'impression d'être dans un truc de. De, de, de, de fermer des boîtes de conserve dans une usine ou, ouais. euh, ou d'aller de, livrer des, des plis comme je faisais avant, quoi. OK. C'est clair. Euh, si on parle maintenant de ce que tu fais d'autre, donc euh, on, on parle un peu de musique. et ben, je fais, euh, je fais, de, en fait, je fais de la musique depuis, euh, depuis ouais, 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant. Okay. Euh, je, je joue dans des groupes, dans plusieurs groupes, je joue surtout dans un groupe qui s'appelle Guerilla Poubelle, et euh, qui, euh, qui marche bien, qui fait beaucoup de concerts, euh, qui a sorti plein d'albums, on en a vendu beaucoup aussi. Euh, mais je joue aussi dans d'autres petits projets parallèles, euh, parfois très, de, façon, très, de, de façon très temporaire. Mais euh, ouais. par, enfin, là, il y a d'autres groupes où ça fait 10 ans et où on fait beaucoup moins de concerts, mais où voilà, c'est comme des groupes qui existent, qui existent, qui sortent des disques, qui font des concerts, ah, qui, qui vont jouer à l'étranger et tout ça. Et, euh, et très vite, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé aussi à, à m'occuper, enfin à faire un label okay. au départ pour sortir, euh, pour sortir, mais évidemment les disques de mes groupes. Et puis euh, j'ai commencé à organiser quelques concerts aussi avec des amis. Et euh, on s'est dit très vite ah, ça serait cool de faire une compile. Euh, des groupes qu'on a fait jouer, et du coup euh, ça s'est transformé après en label, euh, <rire> oui. après avoir sorti euh, trois démos de mes groupes et une compile de, des groupes qu'on avait fait jouer. Euh. Une question qui me venait, est-ce que tu as encore le temps d'aller en concert Ouais, je vais ouais, voir, euh, je vais voir euh, quand même pas mal de concerts, okay. après euh, je suis quand même pas souvent là, je rate souvent des, des groupes que j'ai envie de voir, euh, parce que je suis moi-même en tournée ailleurs, mais, euh, mais on joue euh, dans des concerts où il y a des groupes aussi. Et du coup, je vois aussi d'autres groupes tous les soirs euh, quand on est en tournée. Je vais euh, beaucoup au cinéma. Je vais plus ouais. plusieurs fois par semaine au cinéma. Cool. Mais, euh, mais c'est vrai que j'y vais plutôt en journée. bah forcément. qui avec le, le temps libre que j'ai, euh, <rire> c'est plutôt facile en journée. Euh, c'est difficile d'aller voir des concerts le, le dimanche matin à 9h, tu vois, par exemple. Ou le lundi euh, à 13h. <rire> mais, euh, non, non, j'ai... Ouais, j'ai bah, non seulement le temps et l'envie encore d'aller voir des concerts. C'est quoi le dernier concert que tu as vu, par exemple euh, Où je ne jouais pas avec mon groupe. j'ai été euh, groupe. La semaine dernière, j'ai été à deux concerts. Il y avait euh, Insanity Alert, ouais. qui jouait avec euh, Jody faster C'était mercredi dernier. Et euh, le lendemain, j'ai été voir les Dead Notes, qui faisaient un concert acoustique euh, dans un bar. Euh, okay. Top. Top, top. Et euh... Après c'est aussi, euh, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du truc, mais les, les, ces deux exemples-là, c'est des groupes où je connais humainement les, okay. les musiciens, c'est des groupes avec qui on a déjà joué, c'est des amis, et, et du coup t'as un, un truc où tu vas voir euh, ouais, tes amis autant qui que les jouer, concerts… Donc, euh, euh, voilà. Forcément tu vas les voir quoi. Euh, Guerrilla Poubelle, 15 ans. Ouais. Ça fait 15 ans que, que Groupe existe. Il euh... passé plein de choses en 15 ans, euh, le line-up a beaucoup bougé. Ouais, le line-up a bougé, on a fait beaucoup de concerts un peu partout. Euh... Après, euh, ça... la démarche et euh, la façon de faire et tout ça n'a pas franchement euh, changé non plus. On a toujours été euh, bah, euh, complètement indépendant indépendants euh, sur, la... Mm -hmm. enfin, sur la façon de de fonctionner, que ce soit le booking ou euh, le, la façon de faire des disques, euh, de ouais. vendre pas trop cher, de enfin, toi, tout tout cet équilibre-là a toujours été un peu euh, un peu géré de la même façon. Dans les interviews que j'ai écoutées donc sur le Guerrière, vous disiez que euh, les répètes euh, en fait euh, s'en fait très peu. Alors ouais, ces dernières années, on répète plus beaucoup. Ouais. Euh, on a répété qu'une fois en 2018. Ok. Euh, voilà okay. euh, mais on a fait une centaine de concerts donc en fait les morceaux on les joue ça tourne ça, ça fonctionne comme ça quoi après c'est vrai que le en fait, le bassiste habite à Montpellier mm -hmm. donc euh, le bas, lui euh, comme le batteur comme moi on joue dans d'autres groupes aussi donc dès qu'on a un week-end où on joue pas avec guérilla euh, euh, on va tous être ailleurs euh, à faire autre chose donc euh, on, on ne peut pas répéter un soir de semaine comme la majorité des groupes font parce que parce que il est à Montpellier quoi, il va pas faire l'aller-retour pour ça. C'est ça. Et du coup c'est vrai que ça nous ça nous empêche entre guillemets de répéter, mais bon bah, ça nous ça nous convient comme ça quoi. Ça, ça nous On a trouvé un équilibre qui fonctionne bien et on se fait des sessions de quelques jours quand on a besoin de composer. Ouais. Ou... Et ça se passe que, comment d'ailleurs pour composer du coup c'est c'est vraiment concentré vous vous dites ok là on a un créneau ouais, de semaine. Ouais bah le, le dernier album on a pris dix euh, jours. Euh, avant le studio pour euh, pour faire ça quoi. ok et ça se passe comment c'est euh, tu rédiges les textes avant ou vous arrivez avec une idée sur la mélodie ou alors c'est plutôt ouais, faire passer le message je dessus en tout cas pour le dernier disque mais c'est de plus en plus comme ça qu'on qu'on travaille j'ai moi j'écris beaucoup de textes avant c'est pas forcément encore sous la forme du... de chansons ouais. c'est souvent je prends beaucoup de notes euh en vrac ou euh, des je tourne autour d'un d'une idée enfin euh, c'est genre d'un champ sémantique euh, ou enfin euh, ouais, je développe beaucoup ces trucs là et euh, et puis quand on se voit on, on buff un peu on trouve des riffs euh, je regarde ce qui marche comme texte dessus euh, et puis euh, et puis après je coupe dans le, dans ce que j'ai quoi pour, pour arriver à avoir un truc un peu plus light euh, qui fait une ouais. chanson quoi ok euh... Quand t'as lancé Guerilla, est-ce que tu t'imaginais que 15 ans après, il euh, bah y aurait le millième concert au Trebendo, euh, et que vous seriez sorti, euh, c'est quoi, c'est quatre albums Ouais, quatre, quatre albums. Quatre albums Non, mais j'ai jamais trop été, euh, en général, hein, dans ma vie, à essayer de, me, de trop me projeter, de ou faire de, des plans, de des ça, plans de comme ça. ou d'avoir de, des espèces de rêves, de « Ah là là, j'aimerais bien que... » ça se passe comme ça à ma vie où je... Enfin, c'est plus facile maintenant, du coup, j'imagine Que vous avez une, une certaine notoriété Ouais, mais bah en fait, le groupe a quand même bien marché très vite dès le début, donc ça a toujours été euh, relativement facile. Après, c'est pas euh... dû aussi au passif avec euh, ouais, euh, les betteraves Ouais, moi j'étais euh, dans, dans a un dans peu... autre groupe avant qui avait bien marché. Euh... Et puis, euh... ouais, bah, après c'est toujours un peu bizarre pourquoi les trucs fonctionnent mmh. ou pas. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance, ça marche bien assez vite, qu'on nous propose beaucoup de concerts dès le début, et qu'on n'est jamais trop à, à aller chercher des dates. quoi Donc on, on passe beaucoup de temps à accepter euh, des plans concerts plutôt qu'à démarcher. Ou, euh, ouais, ouais j'imagine. On est, on est, voilà C'est plus une question d'expérience, mais euh, c'est pas plus difficile ou plus facile, euh, je pense. Ouais. C'est plus facile maintenant, surtout le côté, ok, bah, qu'est-ce qu'on va jouer et, et euh, qu'est-ce qu'on raconte quand on arrive sur scène Oh, pas forcément est pas <rire> il y a toujours un peu de, si, de est, stress j'ai jamais été moi en tout cas euh, trop trop ultra ou quoi euh, ouais. en jouant de la musique j'ai l'impression que ça joue on, on est naturel on est nous mêmes on n'est pas dans un truc de spectacle tu vois de et on n'a rien à perdre parce que c'est on fait ce qu'on veut quoi ouais. ou peut-être on s'en fout un peu aussi il n'y mais... a plus rien à prouver enfin il n'y a jamais rien il n'y a à à jamais prouver, vraiment eu à prouver tu vois, y a les enjeux en fait, euh, même si on se trompe, tu vois, souvent on a peur de te tromper en fait. Ouais. Ou de, de bah, si on fait des erreurs dans la vie ou quoi, ça fait partie de ce qu'est à Poubelle, ça, ça nous ressemble et euh, et ça va jamais nous nous, nous plomber ou enfin tu sais, Du coup il n'y a pas ce truc, on, on, on peut pas rater en fait. On, on, je suis guéri à Poubelle, on est guéri à Poubelle et quand on va on le fait, on est nous-mêmes et tu peux pas rater quand c'est toi-même, tu vois. Ouais. Ça m'intéresse, on comme ça. Euh... J'ai euh, des, des copains, par exemple, euh, Charlie Fiasco, ouais. qui est un groupe de Toulouse, là, euh, Pendant longtemps, ils et Romain, le chanteur, avait vachement le track, justement, avant tous les concerts. Il, là, oh, il se sentait pas très bien. Et il jouait, euh, à l'époque, il jouait, il mettait des petites chemises noires avant de jouer. Tu vois, il se déguisait un peu euh, tous les quatre pour avoir un peu euh, un uniforme, quoi. Mm -hmm. Et euh, je lui avais dit, mais laisse, laissez tomber les. Les chemisettes, là, ça, ça, déjà, ça ressemble à rien. Ouais, et puis, euh, en fait, tu te mets dans un truc et, euh, et je suis sûr que ça va aller mieux. Effectivement, depuis qu'il porte plus les, les chemisettes, il est plus du tout stressé euh, comme il l'était tout ça. Quoi. Des fois, c'est des petits trucs un peu bizarres où, du coup, mentalement, ça te met dans un dans un rôle où, euh, oui. où tu, peux, tu peux en chier, quoi. D'accord. C'est intéressant. Est-ce qu'en est qu tant qu'artiste, tu penses que tu as une mission vis-à-vis -vis de la société Je pense pas, non je ne me considère même pas vraiment comme artiste déjà. En tout cas, en France, aujourd'hui, on, on se définit beaucoup par notre métier. Mm -hmm. et, euh, et, bon, je, et la majorité du temps, une... ce qui nous fait vivre, c'est le salaire. C'est euh... Les gens, ils sont boulangers, avocats, euh, cheminots, euh, instituts. Euh... Moi, je suis je veux plutôt mon rôle social, on va dire, dans la, dans la, dans la société, c'est d'être musicien, je pense. Et, euh, et pas d'être euh, gardien dans une maison de ouais. jeunes mais c'est pas mon c'est pas vraiment mon métier t'as euh, un truc un peu bizarre tu vois de, de trucs comme ça mais euh, je pense pas qu'il y ait une mission okay. après euh, après on a une éthique euh, on est euh, en tout cas avec ce groupe-là euh, assez radical sur euh, sur beaucoup de choses ouais. dans la façon de faire comme dans le discours tu vois et des euh, euh, et ben par exemple on n'est pas euh, inscrit à la ok qui, euh, parce qu'on trouve que c'est euh, que déjà c'est géré d'une façon dégueulasse, c'est une société privée qui est en situation de monopole et tout le monde applaudit quoi. Et d'autre part, je considère pas qu'être musicien, ça soit un métier, qu'être auteur ça mérite une rétribution enfin c'est le concept de droit d'auteur je le trouve pas légitime si tu veux en quelque sorte après très bien si les gens ont envie de faire ça c'est enfin tu vois je, je dis pas qu'il faut pas que ça existe je dis juste que nous ça nous intéresse pas et que c'est pas notre métier et que c'est pas, pas dans nos valeurs et c'est pas dans nos valeurs et c'est à quel moment tu vois on a décidé que que d'écrire des chansons et de faire le l'imbécile sur une scène ça peut être, ça devait être un Enfin, toi, ça devait être récompensé d'un salaire et de. <rire> c'est ça le message qu'il y a derrière Pink qui est notre job. Est ça. Ou par exemple, c'est ouais, ouais. Ouais, ouais. le type de, d'engagement euh, de, euh, radical ou pas, euh, qui est, euh, qui pas, qui est pas, qui une mission euh, sociale. Ouais. Moi, c'était plus <rire> dans le sens où, euh, vu que vous avez une audience, et un aux écoutes. Est-ce que, euh, est-ce que c'est l'occasion dans une tribune pour faire passer des messages qui vous, vous tiennent à cœur bah, Ou est-ce est... que tu penses que, ben. Bah, euh, en fait, c'est c'est c'est inhérent au fait de de faire de la musique, c'est forcément. Enfin non, évidemment, il y a des musiciens qui n'ont pas de messages et Il y a certains il y a des films qui n'ont pas de, de messages. messages non plus. Mais je veux dire, après, c'est un message en soi de pas avoir de message et d'être juste une, un divertissement. Nous, effectivement, on n'est pas dans ce truc de divertissement pur et dur. Il y a un, on veut que les choses se passent d'une certaine façon aussi à nos concerts. On tolère pas les agissements, tu vois, sexistes ou racistes ou ou homophobe, euh, on est vigilant à ces trucs-là, parce que beaucoup d'artistes, on n'a rien à foutre. Ou, même euh, violent, effectivement. Yeux, euh... Même violent. Enfin, tout, tout type de comportement un peu oppressif euh, est jamais le, le bienvenu, on va dire. Mais c'est pas c'est pas une mission qu'on a, c'est juste nous, on veut que ça soit comme ça, on considère que la musique se fait de cette façon-là, que un rassemblement festif euh, doit être inclusif et, euh, et, euh, et voilà, c'est plus une on trouve ça normal que ça soit comme ça et on, on défend ça mais c'est pas je, je le vois pas en tout cas comme une mission comme euh, okay. et c'est pas parce qu'on a un groupe qu'on se comporte comme ça on se comporte comme ça en dehors du groupe aussi <rire> heureusement et c'est euh, c'est ouais on applique nos, nos règles de vie euh, idéalistes euh, euh, au groupe aussi quoi d'accord c'est que vous êtes vous-même sur scène comme vous êtes dans la vraie vie. C'est ça. En fait. Après, tu vois, tout le monde y a est... Tout le monde est... Personne n'est infaillible, on va dire quoi. C'est <rire> sûr. Euh... Et du coup, la... c'est parce que vous... vous avez vos valeurs qu'effectivement, vous n'adhérez pas donc, à la SACEM et que vous n'avez jamais voulu signer sur un label pour devenir professionnel enfin, Ouais, ni même, ni même en fait se verser de salaire avec l'argent que le groupe récupère, okay. quoi. C'est vraiment une. C'est un, un loisir, quoi. C'est de l'art, c'est. un loisir à... Depuis 15 ans et à... Ouais, mais regarde, les mecs qui, euh, qui jouent au foot depuis qu'ils sont gamins dans des clubs. Euh... Alors évidemment, t'en as plein euh, qui vont jouer au foot en espérant devenir le, le nouveau Zidane et tout ça, mais t'en as beaucoup qui le font parce que parce que c'est leur vie de faire ça, c'est leur mode de vie le dimanche d'aller prendre le car, d'aller d'aller jouer, de s'entraîner la semaine, de se défouler avec avec des amis. Et, et toi, il y en a il y en a beaucoup qui dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir faire ça quoi. Ouais, c'est des loisirs qui peuvent coûter cher et seront euh, quelqu'un qui qui fait des je sais pas des jeux de rôle grandeur nature euh, ou tu sais ou des geeks qui collectionnent euh, les les mangas euh, pendant euh, 30, 40 ans, enfin, c'est des, ouais, c des trucs, des euh, quand t'as une passion comme ça, c'est des trucs que tu portes toute ta vie, quoi. Donc, euh, et euh, personne, je sais jamais dit, tiens, peut-être, euh, je suis fan de mangas, j'en collectionne, ça, ça pourrait être mon métier de collectionner les mangas, ça n'a aucun sens. <rire> <rire> Mais ça, c'est plus, euh, c'est comme euh, comme les gens qui vont faire des, des podcasts euh, comme toi, ou qui vont essayer de faire des chaînes YouTube euh, hyper rentables, et... Euh, mm. Ah toi, es pas dans les, on n'est pas du tout dans les mêmes démarches, dans les mêmes sincérités aussi. Ouais, c'est pas la même volonté derrière, c'est sûr. Mm -hmm. On a beaucoup parlé de guérilla Poubelle. Euh, je pense parler un peu du label, euh, ouais. voir un peu bah, comment ça marche maintenant et, euh, et euh, comment ça marche. Il y a combien de groupes euh... ah, Je sais pas que te les dire combien de groupes, mais euh, depuis euh, 15 ans, euh, j'ai sorti. Euh, un peu moins de 200 euh, disques ok après le nombre de groupes y a... enfin toi ça fait tellement longtemps il y a des groupes qui ont sorti qu'un disque il y a des groupes qui ont sorti 8 euh, disques il y a des groupes qui ont changé de nom il y, ouais, y a des groupes qui ont ouais il y a des groupes qui ont arrêté il euh, y a des groupes qui enfin bon bref mais euh, mais ça marche bien après c'est moi je le fais de la même façon c'est un truc que je fais euh, au départ euh on a commencé à gagner de l'argent avec Guerilla Poubelle, et on avait des amis qui avaient des groupes et qui avaient pas d'argent On va payer votre disque. C'était vraiment aussi naïf que ça, en fait. Et depuis que je suis gamin, que je vais dans des concerts, dans la scène punk rock underground, as beaucoup de, tout le monde a un petit label, ou fait ouais. un fanzine, ou... ou euh, ou fait de, des petites BD, ou enfin c'est tu sais, tout le monde est un peu euh, un peu polyvalent comme ça, c'est pas que juste des, des gens qui jouent de la guitare et des et des, et des, et des jeunes qui boivent de la bière en les regardant, il <rire> y a un truc plus complexe que ça, et depuis que je suis gamin j'ai été témoin de ça et du coup j'ai reproduit je pense ce, ce schéma-là là, schéma -là. qui est de façon hyper naturelle quoi, sans me dire euh, je vais faire un label, et nanana, nanana, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait un peu progressivement aussi, je t'avais dit, on disait tout ouais. à l'heure, j'ai euh, sorti une compile et puis après, euh, finalement, euh, bah, le premier groupe de copains qui n'avaient qui pas de quoi sortir leur disque, on a payé le pressage, puis au fur et à mesure, euh, un deuxième, un troisième, finalement, on tournait beaucoup, donc on amenait ces disques avec nous en tournée pour les vendre euh, sur les concerts, et puis ça, ça s'est développé, finalement, je fais beaucoup de distribution maintenant, depuis, il y a eu internet qui est arrivé, on vend beaucoup de trucs en ligne, et euh, je vais tous les jours à la poste envoyer des disques, euh, et... Euh, et voilà, je continue à faire ça de façon amateur, volontaire ouais. et bénévole, quoi. L'idée, si... ça n'a jamais été de se dire, bah, ça prend de l'ampleur, on va professionnaliser, salarier quelqu'un. Non, non, bah, salarier moi ou quelqu'un d'autre, non. Et puis, euh, l'idée, c'est de sortir des, des disques parce qu'ils sont bien et parce que j'aime les personnes qui les font. Mmh. Et du coup, euh, sans souci de rentabilité particulière, tu vois. Et donc... Euh, Dès que tu vois, que as, que un salaire à verser à quelqu'un derrière, dès qu'il y a des, toi tous ces frais qui s'additionnent, es obligé de rentrer dans une démarche beaucoup plus. Ouais, dès que as des contraintes financières, du y coup, coup y a des, es obligé. des contraintes et... de rentabilité forcément, et c'est, c'est pas, c'est pas le but quoi. C'est pas la façon dont j'ai envie de, de faire ça quoi. Faut que, faut que ça soit qualitatif et sincère et tout ça. Je pense que c'est pas compatible avec un, avec un juste une démarche euh, néolibérale de, de rentabilité quoi. Okay. l'idée ouais, c'est juste de rentrer dans tes frais euh, sur euh, l'équilibre global ouais, et, puis de, et, après, et puis de réinvestir euh, l'argent qui rentre de, de façon intelligente pour les groupes et pour le label et pour les gens qui écoutent les disques aussi quoi. on n'est pas dans une logique de plus-value euh, comme ça peut être le cas dans beaucoup de bah, d'entreprises mais dans beaucoup de labels de musique aussi quoi. Ouais. ok euh... Euh... Ouais, du coup, guérilla je reviens là-dessus, ça fait 15 ans. Euh, ça commence à devenir un peu particulier parce qu'il y a beaucoup d'intergénérationnels du coup dans le public, de mmh. gens qui ont grandi avec et de gens qui se sont mis plus tard. Et du coup, bah, ouais. moi je sais, euh, je suis venu vous voir euh, l'an dernier et ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait des, euh, bah, des biciens de 14-15 ans ouais. et il y avait euh, des gens de bah, comme moi, 30 ans et puis il y avait des gens de 40-50 ans dans, dans la même salle, dans le même pub et, et ça m'avait beaucoup marqué. Ouais. Euh, je voulais juste avoir ton ressenti là-dessus, sur... Bah ouais, ouais, ce qui C'est hyper cool, hein. on a beaucoup de chance ouais. que... que ça se passe comme ça pour nous. C'est pas un truc qu'on essaye forcément de... Enfin, tu vois, c'est un truc que tu peux pas décider. Hein. C'est ça. Tu peux pas contrôler trop ça. Et c'est surtout le fait qu'il y ait des, des nouveaux jeunes qui découvrent aujourd'hui, dont certains me connaissent, euh, je l'ai encore vu hier, il y avait des des ados vraiment devant là, qui chantaient toutes les paroles que des deux derniers albums quoi, qui connaissent pas le premier album, qui est l'album que tout le monde connaît le plus euh, globalement on va dire, qui passé pareil. à la radio, euh, que tous les ados de l'époque euh, venaient nous voir euh, pour cet album là quoi, et du coup c'est assez, euh, bah c'est assez cool, moi c'est évidemment c'est euh, c'est génial de se dire euh, on commence à être un vieux groupe et on n'a pas juste des, des 40 nerfs vieillissants voilà, qui, qui <rire> continuent à nous suivre. les euh, même têtes à tous les concerts. Ouais, en ayant de moins en moins à chaque concert. On fait encore des concerts où il y a beaucoup de monde, où il y a plein de jeunes. Et, et où ça se mélange encore, quoi. On reste pas non plus... Euh, C'est rassurant de dire qu'on fait pas non plus de musique où il n'y a que des ados <rire> qui viennent nous voir. Ça parle quand même à des gens de 40, 50 ans... Mmh. Euh, euh, beaucoup à des trentenaires aussi forcément vu que moi je suis dans cette tranche d'âge-là et que l'écriture est, est quand même personnelle et sur mes, mes expériences ça, ça doit parler forcément à, à cette génération-là aussi quoi mais euh, ouais c'est assez cool, euh, c'est toujours aussi étonnant hein, pour nous de, de concert en concert de, de voir que ça se passe comme ça ouais. et il y a, y a aussi une autre partie de pareil, des, des très jeunes qui viennent au concert, qui vont acheter le t-shirt direct en arrivant, qui vont le mettre, qui vont se mettre au premier rang et qui en fait ne connaissent pas du tout le groupe, qui, euh, où tu vois que toutes les chansons euh, ou euh, bah, tous les autres sont les trentenaires, et puis les un peu plus fan hardcore euh, chantent les paroles, ou enfin toi réagissent au, au truc. T en as qui sont vraiment là euh, devant, les yeux écarquillés, qui vont prendre des photos, qui vont acheter le t-shirt, mais qui t'as l'impression qu'ils qui sont pas au courant vraiment de qu'est-ce qu'on qu qu fait et tout ça euh, c'est assez euh, c'est assez troublant mais c'est aussi je pense symptomatique d'un truc de peut-être tu vois leur euh, leurs grand frère ou grandes sœurs euh, écoutaient ça ou plein de leurs potes euh, connaissent ça ou ils ont vu le nom plein de fois et le ça a l'air d'être cool pour eux tu sais on est de plus en plus j'ai l'impression ces jeunes générations ils sont pas forcément dans dans la on va dire, dans, dans, la découverte, ils vont pas aller chercher des trucs pour les écouter et tout ça, ils vont juste se contenter des, tout le nombre de personnes qui ont des t-shirts des Ramones, sans avoir jamais écouté les Ramones, ou ouais. euh, tous les, les gamins euh, qui ont un super-héros préféré, ouais. alors qu'ils ont vu aucun Iron Man ou Spider-Man. Est-ce que Spider c'est ou... tellement devenu de la pop culture que tu prends le nom et tout ça? C'est ça, ouais, et du coup, j'ai l'impression que pour ça, je dis pas qu'on est euh, connu comme Iron Man, mais <rire> qu'on a le même statut que les Ramones, je sais pas du tout ce que je suis en train de dire, mais, euh, un côté où il euh, y a des, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, qui, qui consomment la culture euh, avec des guillemets hein, euh, de cette façon-là. Et quelque part, je pense, c'est assez flatteur, mine de rien. Ça veut dire que même sans, sans écouter les disques, vraiment, sans intéressé euh, à tout ce qui se passe euh, derrière le groupe, il, il y a un truc qui les, qui les attire quand même et qui, où ils ont envie d'être fans de ça euh, sans vraiment faire tout le, le boulot, entre guillemets, ouais, je... que tu fais quand tu es fan. C'est assez bizarre. Moi, je n'avais pas l'impression qui a, eu, qui a eu des choses comme ça à mon époque, mais euh, mais peut-être qu'en fait ça fait euh, ça fait 30, 30 ans que des gens ont des t-shirts des Ramones sans écouter les Ramones ou de Motorhead ou de groupes comme ça, tu vois, qui sont très emblématiques. J'ai l'impression que ça se généralise plus aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais euh, mais euh, voilà, c'est troublant. Qu'est-ce que ça fait de savoir que, as, que euh, toi et Guerilla vous faites un peu partie des idoles, euh, comme ces groupes que tu écoutais quand tu étais plus jeune? J'ai le... ouais, jamais même. vraiment eu de vraiment d'idole comme ça. Enfin, toi, j'ai j'ai jamais voulu aller faire signer mon disque euh, par quelqu'un. Enfin, c'est c'est un truc euh, j'ai jamais trop été dans ce rapport-là. Ouais. Euh, euh, ce qui explique aussi peut-être que euh, que Guerilla Poubelle soit pas dans cette démarche de starification. Et de, Complètement. Il faut qu'on essaye de garder un truc un peu abordable, un peu de déconstruire ce rapport euh, public-groupe. Euh, au final, on est on est tous dans le public régulièrement aussi et les gens, les gens qui viennent nous voir ils sont, ils sont tous capables de faire un groupe s'ils ont envie et enfin tu vois on, on essaie de déconstruire ce truc là euh, maintenant je pense que ça vient juste de, de comment j'ai grandi enfin je, je sais pas ouais. mais je, après moi j'ai je le je vois bien effectivement à des concerts, les, les gens euh, qui, qui qui racontent même des histoires hyper, euh, ouais. hyper personnelles euh, comment le groupe les a aidés, j'ai reçu des mails de, de gens après des tentatives de suicide qui te parlent qu'en hôpital, ils ont écouté le disque en boucle et que ça les a beaucoup aidés. Enfin, c'est des trucs où on n'est pas dans, dans, dans la starification, tu vois, mais on est un truc où, où le groupe est hyper important pour certaines personnes et, et c'est... Alors après, je sais pas si c'est que moi je suis un peu à côté de la plaque et je m'en rends pas tant compte que ça, ouais. ou si c'est... comme c'est difficile à porter... On a, tendance à faire, aussi, ouais. euh, on a tendance à faire genre que ça n'existe pas trop. Mais euh, non, puis je pense que c'est important et puis c'est génial de pouvoir faire un peu du bien à, à des gens euh, dans ces situations-là. Complètement, ouais. c'est notamment quelque chose que tu dis euh, beaucoup. Enfin, moi, ça m'a marqué sur les deux derniers concerts où effectivement tu invites t tous les gens en disant bah, euh, c'est pas forcément simple de venir dans, dans un concert où il y a une grosse foule et où ça peut être un peu quelque chose d'oppressant. Mm -hmm. Et si vous voulez parler, euh, bah. Quand vous voulez, quoi, ouais, et puis on, ouais, oh... et puis si, euh, si, euh, si vous sentez pas bien, faut le, faut le dire, faut, faut pas, faut pas subir ça euh, comme ça, ouais. Ça se planifie comment les tournées d'ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu obligé de prévoir euh, ben, longtemps à l'avance? L'avantage, avant... euh, qui est aussi un inconvénient euh, d'avoir de... les Des vacances scolaires, ouais. <rire> comme euh, comme. Euh comme les autres, enfin comme les autres du groupe quoi, okay. c'est que euh, on connaît les dates où on va être disponible euh, longtemps à l'avance parce que c'est pas nous qui les fixons. Et euh, bon, l'inconvénient c'est que en dehors de ces périodes-là, c'est impossible de de faire une tournée. Euh, C'est-à-dire qu'on on nous a déjà proposé euh, d'aller en tournée avec tel groupe euh, de telle date à telle date et c'était pas possible. on nous propose un concert un mercredi soir, euh, pas pendant les vacances, on peut pas on peut pas y aller quoi. Donc c'est euh, mais bon, l'avantage, c'est qu'effectivement, on les connaît longtemps à l'avance, c'est facile de se dire, euh, telle vacances, on tourne euh, on tourne avec guérilla, euh, on, tout le monde bloque les dates, et puis après, on accepte les plans euh, qui tombent sur cette période-là, on va en chercher, on, voilà, on organise. Euh... coup, c'est effectivement assez facile euh, à planifier parce qu'il n'y a pas de souci de date, vraiment. Ouais. Et, euh... Et que j'ai la chance de faire un groupe avec deux gars qui, qui arrivent à gérer un agenda, ah. ce qui est pas le cas de toutes les personnes qu'on connaisse. Hein. <rire> Mais, euh... Mais ouais, voilà. Et du coup, si on parle un peu de l'alliance euh, euh, job alimentaire, passion, euh, l'équipe de vie, tu me disais que ouais, tu pensais pas que ta que ta que ta vie était très équilibrée, que c'était un, un mode de vie en particulier. Ouais, bah après c'est parce que tu ouais, tu parlais de d'équilibre euh, ouais. de vie. Après moi c'est un c'est un équilibre bizarre que j'ai qui me convient, hein, mais c'est vrai que c'est pas euh, au, au au sens euh, équilibre traditionnel. C'est euh, voilà je suis barré euh, à, comme je disais presque un, enfin plus d'un jour sur trois de l'année. Euh, mm. Je suis euh, ailleurs que chez moi, quoi. Je dors euh, par terre dans un appart ou dans un hôtel, je sais pas où, ou, euh, ou dans le camion parce qu'on roule de nuit. Je suis jamais à Paris, je vois pas trop. J'ai plus les amis que j'ai à Paris. Euh, quand il y a des soirées ou des trucs, euh, ils m'envoient plus de messages pour me dire euh, hey, « et euh, ça te dit de sortir ?» Parce que les dix dernières fois, où on m'a proposé, j'étais en tournée, et j'ai dit « Ah, désolé, je peux pas. Enfin, » Au bout d'un moment, tu, tu te fais effacer des, des cercles comme ça, quoi. C'est pas trop galère à... Mmh à vivre, ça. Bah... Euh, je sais suis fait. Puis, enfin, puis c'est pas... À toi, je me plains pas vraiment de ça. Hein. J'ai passé trois jours euh, euh, dans des villes différentes avec des, des amis euh, que je connais euh, parce qu'on a déjà joué là-bas, des groupes qu'on a croisés, euh, avec qui on est amis. On a rencontré des nouvelles personnes. C'est hyper riche aussi, tu vois. Mais c'est pas le même genre de, de suivi... Euh, ouais. de suivi, on veut dire, amical même si euh, au final moi je m'y suis fait, euh, ça fait tellement longtemps que je fais ça que si ça ne me convenait pas j'aurais fait autrement, tu vois, j'aurais changé. Mais c'est vrai que même au-delà de, de ça, je n'ai pas, pas vraiment d'amis qui ne sont pas issus du cercle musical ou euh, du punk rock ou de, des concerts, des tournées et tout ça. Enfin toi j'ai plus aucun ami de, du lycée ou de... De quand j'étais plus gamin euh, qui sont pas dans ce cercle là euh, ouais. aujourd'hui quoi mais euh, tu vois est-ce que c'est est-ce que c'est déséquilibré est-ce que c'est équilibré je sais pas mais <rire> mais euh, après là j'ai enfin tu vois du coup je bosse je, dis, je bosse de chez moi parce que j'habite là où je travaille ouais. et, mais euh, avec des horaires il y a des jours je vais toute la journée sur Paris pour, euh, pour faire des des, des courses ou aller au ciné ou euh, déjeuner avec, euh, avec quelqu'un, il ou... y a des libertés de mouvement qui sont quand même hyper cool hein. et, euh, et je ne me sens pas enfermé de, de, de bosser de chez moi, au contraire quoi, c'est plutôt, euh, plutôt cool, mais il y a une, une solitude euh, qui moi me, me va bien. D'accord. J'ai toujours été assez, euh, assez solitaire comme ça, ce qui est un peu paradoxal, hein, quand je le reste de mon temps enfermé dans un camion avec des gens et à parler à plein de gens tous les soirs, à être, à être sur une scène devant des gens qui me regardent tout le temps. Une euh, solitaire aussi. Ouais, ouais, ouais ça me ça ça convient bien là, de passer. Euh, ma copine, elle part au boulot le matin euh, avant que je me lève. Euh, je me lève, j'ai toute ma journée tout seul. Euh, je fais mes trucs, euh, je m'occupe du groupe, euh, je vais à la poste, je fais à bouffer. Euh, <rire> et puis, euh, tu vois, c'est cool. Quoi. Une... Mais c'est peut-être aussi ce qui me permet de, de supporter. Euh, d'être en tournée tout le temps, euh, avec aucune intimité aussi, c'est d'avoir une intimité très forte quand je suis chez moi, ce qui fait que je supporte bien le, le fait d'habiter à Paris. Et, euh, souvent les gens sont là ah « là là, Paris !» Après, Paris euh, en province a une mauvaise réputation, mais euh, même des gens qui disent « Ah, mais bon, à Paris, je peux pas, euh, le stress, euh, les gens sont, euh, sont agressifs, tout ça enfin, c'est un truc que moi je ressens pas du tout. Euh. » Après j'ai grandi, j'ai toujours habité à Paris, hein. j'ai grandi à Paris, donc on, on le ressent pas toujours de la même façon, mais c'est vrai que je ne prends pas les transports en commun tous les jours euh, pendant deux heures comme beaucoup de comme beaucoup de Franciliens qui qui sont des situations euh, qui peuvent être enfin tu vois, stressantes, Stressant. fatigantes et euh, je ne suis pas devant un ordinateur toute la journée au boulot avec un boss horrible qui m'aboie dessus. Euh. Enfin tu vois, j'ai un confort de vie euh, au final qui est quand même euh, qui est quand même hyper cool, même ouais. si euh, même si euh, même si euh, je vis avec 600 euros par mois et que, euh, et que tu vois, il n'y des... a aucune perspective de carrière euh, derrière le boulot que j'ai là. Ce de... n'est pas, pas un truc pour avoir une vie de famille épanouie. Euh, tu ne peux pas avoir de gosses ou même un chien. Ou... Enfin, je suis parti trop souvent. Pas... Tu n'est ouais, pas, pas fonctionner comme ça. Il y, y a pas mal de sacrifices à faire. Il y a pas mal de sacrifices à faire que moi, jamais, je ne les ai jamais ressentis comme des sacrifices. Mais il y a beaucoup de gens... Euh, bah beaucoup de, gens. de personnes que je connais qui jouaient dans des groupes qui qui le font plus ou qui le font quasiment plus parce que c'est un mode de vie qui leur plaît plus ou qui leur a jamais vraiment convenu et qu'ils ont subi pendant des années après euh, voilà, je pense qu'on essaie aussi de s'économiser euh, on n'est pas genre ultra destroy à prendre de la drogue et à se défoncer la gueule tous les week-ends non plus euh, dans le cadre de la musique qui peut euh, où c'est des modes de vie qui peuvent t'user ouais. très vite et te, te mettre dans une situation de... Bah de, de... comment on dit De, de, de stress, tôt, de Ouais, ben la route, ouais de, ou d'autodestruction ouais. euh, qui n'est pas, pas saine euh, non plus, tu vois. Après, c'est toi chacun y trouve aussi... Euh, hop, euh, chacun trouve sa place. Euh, Là-dedans, tout le monde fait pas de la musique euh, de façon aussi intense. Ouais. Enfin, en termes d'investissement euh, que moi je le fais, et même beaucoup de, de gens qui sont musiciens professionnels font pas autant de concerts, font pas autant de routes, font visitent pas autant de pays, euh, voire ne vendent pas autant de disques non plus. <rire> même si ça c'est, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est vraiment, euh, voilà, tu t'es, es... comment est-ce que ton entourage perçoit ton mode de vie Mes parents ont toujours, euh, ont toujours trouvé euh, trouvé ça cool. Ont toujours bien compris ce truc de pas, de pas essayer d'en faire un job, de pas tu vois, ils m'ont pas pris la tête quand j'ai j'ai été jusqu'au bac, et puis j'ai fait bah, « maintenant je vais trouver un boulot et puis faire de la musique <rire> ». Au lieu de dire « ah, mais je vais faire des études de ça, et des stages, et des trucs ». Ils ont enfin tout, euh, tout de suite accepté ça, tu sais, c'est son... Peut-être, en fait, mes parents étaient assez intelligents aussi pour comprendre que de se dire que j'allais avoir un boulot alimentaire et faire de la musique à côté, c'était beaucoup plus sain et... Il est beaucoup plus safe, on va dire, que, comme, euh, comme entrée d'argent, et que mmh. ça, que de dire, je vais faire de la musique à fond, euh, et essayer d'en vivre, et tout ça. Ouais. Je pense que si on est un peu futé, on se rend compte que c'est forcément, euh, forcément équilibré, enfin, qu'il n'y a pas de risque de, euh, terrible. Euh, comment, comment je peux dire ça Enfin, en fait, voilà, quoi. Je l'ai dit. Ouais, <rire> et euh, après, bon, évidemment, quand. Euh, on fait euh, 8 heures de route euh, pour aller jouer euh, je sais pas où, que euh, le lendemain on est à l'autre bout de la France, que je prends un train pour aller au boulot le samedi matin parce qu'il faut que je sois là, que je prends un train pour rejoindre les autres en Belgique, et que... <rire> Évidemment, souvent le terme c'est « mais vous êtes complètement fou <rire> Mais... Euh, mais c'est plus... Euh... Ouais, non, ils ont pas... Pas trop de souci avec ça. Après, euh, le reste de l'entourage... Euh, comme je disais, moi, j'ai que des amis euh, et des proches qui sont dans, dans ce, ouais. ce milieu-là. Pas forcément des gens qui jouent dans des groupes, hein, mais des gens qui viennent au concert, des gens qui organisent des concerts, des gens qui, que je connais via ce, via ce, ce cercle-là. Donc, en fait, il n'y a forcément pas de... Enfin, ça se passe forcément, on n'en parle même pas. En il fait, n'y a même ouais. pas de... Il n'y a pas de jugement. Il y a non, il n'y a que... jamais vraiment de jugement. Après, les gens se foutent de notre gueule parce qu'on en fait beaucoup trop par rapport à beaucoup de groupes euh, qu'on... On fait, ouais, on fait beaucoup de routes, on va, à l'étranger tout le temps. Mais bon. Ça, c'est, ouais, et monde. puis surtout, vous faites encore des petites salles, alors que je pense qu'il y a plein de, de groupes qui, après 10, euh, 15 ans, ne ouais, ben, font mon... plus des, ouais, ouais. des salles de 50 personnes euh, dans son comptoir de la France. Ouais, ouais, non, on a toujours euh, adoré faire ça et, euh, et, on continuera toujours à faire ça, quoi. C'est, euh... Et puis c'est important d'aller faire ça partout, pour tout le monde. Enfin, c'est encore une histoire d'accessibilité, enfin, d'inclusivité, quoi. Que euh, le punk rock, c'est pas juste pour les bobos euh, à Bastille, quoi. C'est euh, aussi euh, pour les que dans leur chambre, euh, <rire> pour caricaturer, quoi. Mais, euh, et et c'est important que ça fait beaucoup de concerts prix libres, euh, gratuits, euh, qui sont pas forcément hyper rentables si tu les isoles du reste de la tournée, mais qui, qui valent toujours le coup d'être fait. Ouais. Okay, C'était la, la question que j'avais est-ce que tu te retrouves finalement Est-ce que c'est pas ça l'équilibre de dire que bah, tant que tu te retrouves et que tu as pas l'impression de faire des sacrifices et que tu es content dans ce que tu fais, est-ce que c'est pas ça finalement la bonne notion d'équilibre Oui, ouais, bien sûr, Non, mais ça c'est clair. Après, euh... Après, euh, par exemple, c'est toujours euh, régulièrement euh, des, des petites engueulades euh, dans un couple euh, quand t'es tout le temps barré. Euh, il ouais. y, y a des jours où, où, où, le, où la partenaire il va moins, euh, <rire> moins l'accepter. Que... Après, moi, j'ai l'avantage d'avoir toujours été comme ça où c'est pas un nouveau truc qui arrive complètement aberrant. Euh, c'est pas un nouveau boulot où je vais devoir partir euh, en voyage d'affaires euh, une, une fois une semaine sur deux. Où... Voilà, mon mode de vie, il est... Il est il est stable depuis on va dire dix ans quoi ça fait dix ans que j'ai trouvé cet équilibre là et que, que du coup voilà il n'y a pas de surprise il n'y a pas d'arnaque quoi quand tu me rends compte et que tu décides de vivre avec moi mais euh, mais euh, oui c'est ça, ça l'équilibre on va dire ok euh, est-ce qu'il y a des choses ou des choix que tu regrettes maintenant ou que tu ferais différemment euh... <rire> Forcément, forcément, mais euh, mais j'y pense pas. <rire> j'ai pas, j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'idée. Après toujours, il hein, y a des trucs. Tu, mais c'est des, c'est des détails de, des détails concrets quoi. C'est pas des, c'est pas vraiment des, des décisions de fond ou des, des manières de faire. Euh. C'est pas c'est pas sur les, sur le concept ou sur la manière ou sur le. C'est vraiment, c'est que des un peu sur la forme, mais finalement sur le fond ouais, ou euh, sur les, euh, les non mais il euh, n'y a pas non. <rire> ouais, en fait il y a forcément mais, euh, mais c'est pas, pas important il n'y a pas de regret il euh, n'y a pas de pas de il n'y a pas, de, honte, y a pas de, de de sentiments comme ça okay. est-ce que tu penses que tu as réussi Je... non non mais c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire avoir réussir tu vois c'est espèce de il y a une chanson où je dis euh, où je dis euh, je suis inutile j'ai réussi ma vie qui, qui représente un peu ça effectivement euh, j'ai réussi euh, ma vie mais ça, ça sert à rien ouais. et c'est finalement tout ça est très euh, superficiel tu vois mais euh, et puis, encore une fois, faut, il ouais, faut définir euh, ce que c'est que réussir. J'imagine que la définition de réussir dans la vie euh, de Nicolas Sarkozy, par exemple, ne colle pas à la façon dont, dont j'ai organisé euh, mon existence. <rire> Je pense qu'il va y avoir quelques divergences. Mais, <rire> mais euh... Et puis, est-ce que c'est un but en soi de réussir sa vie Tu vois, tu peux pas la rater, ta vie, c'est la tienne. Elle est... C'est juste le résultante de, des choix que tu fais. Et, et puis c'est toi qui l'écris, donc. Ouais, ouais. Et à un moment donné, euh, si tu prends un peu tes responsabilités, euh, tout, le monde, tout le monde fait des erreurs, tout le monde se plante, tout le monde... Enfin, euh, tu vois, personne réussit sa vie au final. <rire> et tout le monde le réussit, finalement. On aborde le mot de la fin. Du coup, est-ce que tu aurais une anecdote et un conseil pour devenir un autre euh... Si on commence par l'anecdote, est-ce que tu as un souvenir comme ça, marquant, suis... quand on te dit, est-ce qu'il y a un concert qui t'a marqué Est-ce qu'il y a une tournée qui t'a marqué Il y en a des centaines, mais c je suis toujours très très nul pour isoler ces, ces trucs-là. Ouais. Euh... Évidemment, on a un, un million d'anecdotes et, euh, et d'histoires complètement improbables. Euh, amusante ou, ou hallucinante ou, euh, ou triste, mais, euh, mais je, ouais, je suis très très nul pour les sortir hors contexte. C'est-à-dire que dans une discussion, quelqu'un va aborder un sujet, ah bah oui, c'est comme quand, nan nan Mais je sais pas les sortir comme ça. Mais on a dix euh, mille histoires de, de contrôle de police, dix mille histoires de douaniers, dix mille histoires de camions pétés, des, des groupes improbables euh, qu'on a vu jouer. des C'est euh... Ouais, et je, ouais, je suis nul pour ça. Mais il faut venir au concert, il faut venir discuter, il euh, faut venir euh, boire un coup. Et, et après, toutes ces, toutes ces choses-là, elles se naturellement, quoi. Elles sont naturellement. Elles se naturellement. Ok. Et euh, du coup, est-ce que tu as un, un conseil pour ceux qui voudraient devenir un autre, sachant que ce que j'entends derrière autres, euh, c'est que... enfin, toutes ces personnes qui se posent des questions et, euh, et qui sont foncièrement pas heureux dans ce qu'elles font et qui cherchent un peu l'équipe de vie ou un sens Ouais, mais je, je sais pas, euh, je sais pas qui je suis pour donner des conseils, <rire> tu vois. Bon, si tu cherches un conseil pour faire fabriquer un disque, je peux t'aiguiller sur tous les bons plans ou euh, ou euh, si t'as besoin d'un contact pour jouer dans telle ville, j'ai probablement ça sous le coude. Mais euh, de conseils conceptuels existentialistes comme ça, c'est c'est un peu difficile. Et encore une fois, moi j'ai pas j'ai pas subi de, enfin je suis pas passé au travers d'une transformation tu vois pour euh, pour être comme ça aujourd'hui c'est vraiment euh... j'ai <rire> J'ai toujours été comme ça c'est pas vrai tu vois, j'ai été enfant j'ai été ado mais dès l'adolescence en fait je me suis euh, organisé naturellement pour euh, pour en être là aujourd'hui et ça fait euh, ça fait dix ans que que ça bouge pas vraiment quoi c'est toujours quand je croise des gens euh, j'ai pas vu mon temps euh, depuis longtemps et ça ah bah alors quoi de neuf Pff <rire> Hein, euh, à part des choses comme bah, euh, hier on était euh, à Reims, quoi, je saurais pas quoi dire. Après effectivement si on, on est malheureux euh, dans ce qu'on fait, il faut euh, arrêter de le faire. Ou, euh, mais toi c'est c'est pas le conseil, ça c'est juste c'est pas toujours c'est pas toujours facile déjà, c'est pas toujours il euh, y a plein de choses dont on a peur hein, qui méritent vraiment pas d'en avoir peur. Tout c'était euh, éduqué euh, dans un système euh, ultra consumériste euh, de, de logique. Euh, libéral capitaliste qui, qui empêche ces ces changements de, de carrière on va dire ces ces changements radicaux de, de mode de vie de décroissance et tout ça on est on est vraiment dans une société qui encourage pas du tout ça et et c'est pas du c'est pas facile du tout mais, mais tu sais j'ai pas de conseil pour se désintoxiquer se désintoxiquer de ça moi-même je suis encore complètement niqué par par ça tout en en étant conscient et tout en ayant quand même un mode de vie un peu alternatif un peu différent on va dire où je n'ai pas l'impression de, de participer trop trop au trop, truc que je trouve dégueulasse. Quoi. Euh, merci du coup, Thierry. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez <rire> pas à abonner. vous abonner. Euh, et même à mettre un commentaire ou à partager. Euh, surtout, parlez-en autour de vous. Et euh, si vous connaissez des euh, autres, n'hésitez pas à leur en parler pour que l'on puisse réaliser leur interview. C'était Patrice pour les autres, merci et passez une bonne soirée.